Bonjour à toutes et à tous. Alors, je pense Bonjour. que c'est bon, tout le monde nous entend. Euh, et Bienvenue à ce, ce webinaire organisé par, par Talent Consulting 2020-2021, nouveau ou faux départ pour les managers de demain. Euh, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes nombreux aujourd'hui, vous êtes déjà nombreux à être connectés. Euh, alors, je vais juste vous réexpliquer un petit peu pourquoi et comment on a, on a eu l'idée de, de lancer cet événement. Euh, alors, initialement, c'était pour marquer les, les un an euh, de, du démarrage de, de cette situation. Je pense que vu la situation actuelle, c'est plus très drôle de fêter les un an. Donc, <rire> c'était euh, une idée euh, voilà, qui, a, qui, euh, qui a été un peu bouleversée. Euh, les bouleversements, c'est un peu le maître mot de tout ce qu'on a vécu hein, depuis, euh, depuis un an et dans les entreprises, c'est un sujet qui a été vu, revu et re-revu euh, par ça, par nous les consultants, par euh, les directions RH, par euh, les journalistes, par les chercheurs. Euh, c'est un sujet qui, euh, qui devient euh, extrêmement, qui est devenu très rapidement extrêmement intéressant à étudier. On est toujours dans cette période spéciale hein, où le télétravail est à 100% pour beaucoup de collaborateurs, donc pour encore euh, beaucoup de, de temps. Ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est euh, se concentrer sur les impacts qu'il y a pu y avoir sur les managers et le rôle des managers, ils ont été et ils sont encore au cœur de cette tempête. On a voulu vraiment se concentrer autour de cette fonction essentielle de l'entreprise. On a voulu aussi se projeter un peu dans l'avenir. On était censé fêter les un an et passer à autre chose. Enfin, on passera bien à autre chose à un moment donné. Euh, on voulait un peu se projeter, se dire en 2025, qu'est-ce qui nous restera Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on qu qu laisse Qu'est-ce qu'on gardera de, de, cette, de cette situation sur le rôle des managers on a aussi voulu mettre en évidence quelque chose qu'on a un peu pu observer. On en a discuté avec nos intervenants, que je vais vous présenter dans une seconde. Euh, C'est une sorte de dichotomie qui a pu être observée euh, dans les organisations sur les choix qui ont été faits, les choix managériaux. Il euh, y a des organisations qui ont poussé le choix de la confiance, faire confiance aux collaborateurs en, en situation de télétravail euh, forcé et à 100%. Et puis, on a vu une autre voie qui a été empruntée, qui était plutôt le retour ou le renforcement des contrôles, de la surveillance pour se rassurer et pour rassurer les managers aussi. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que 2020-2021, c'est un nouveau départ ou un faux départ pour les managers On va regarder ce qui s'est passé pendant la crise, on va regarder vers où on va et puis on va regarder comment est-ce qu'on peut, est qu peut y aller. Alors, je suis entourée aujourd'hui par trois intervenants d'exception. Euh, de, je commence par Angelica Kichian, qui est euh, donc une enseignante doctorante à l'Institut Mines Télécom Business School et euh, à Paris-Dauphine sur les, les thématiques de la collaboration RH euh, et Middle Management et une ancienne manager et professionnelle RH, ce qui nous fait un profil extrêmement intéressant. Bonjour. Euh, je suis également entourée de Caroline Lebrun, euh, directrice engagement et coopération d'Harmonie Mutuelle. Vous verrez, Harmonie Mutuelle, c'est une entreprise qui n'a pas été choisie euh, pour ce webinaire par hasard. Et puis, Philippe Janet, euh, entrepreneur, coach de dirigeant, euh, aujourd'hui à la tête de deux entreprises de coaching. Une, Yaniro, si je ne me trompe pas, plutôt à destination des startups, et une autre, 31 février, plutôt à destination des grands groupes. Euh, et vous êtes également ex-PDG du Monde.fr et euh, du média Bonjour. C'est cela. <rire> euh, donc, sans plus attendre, je vais vous laisser la parole parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Je voulais juste présenter très rapidement, pour ceux qui ne, celles et ceux qui ne nous connaissent pas, euh, Talent Consulting. Donc, c'est un cabinet d'organisation et de management, enfin, un cabinet d'organisation management euh, à Paris et euh, en région et dans le monde entier qui appartient au Groupe Talent, euh, et euh, j'appartiens moi-même à l'équipe qui organise ce webinaire, qui est l'équipe People and Culture, qui adresse l'ensemble des sujets de transformation d'un point de vue humain, depuis la conduite du changement jusqu'à l'accompagnement spécifique des fonctions RH, en passant par la mise en place de nouvelles méthodes de travail, nouveaux modes de management et d'innovation managériale, D'où notre présence. Alors, rentrons dans le vif du sujet, je vous laisse la parole désormais, promis, je me tais euh... On a beaucoup donc parlé des managers pendant cette crise, on a parlé de leur rôle, de leurs responsabilités, mais la, la transformation managériale, c'était déjà un sujet qui était au cœur des préoccupations des DRH, des directions de la transformation, et même plus globalement d'ailleurs des organisations. Angelica, je vous pose la question à vous d'abord, est-ce euh, que est, cette, ces années, cette situation a fait émerger des nouveaux sujets de recherche, ou est-ce que c'est des sujets qui étaient déjà euh, euh, étudiés depuis, depuis longtemps, est-ce qu'il y a des, des nouveautés qui ont déjà été étudiés depuis un an euh, du, du côté de la recherche. Alors, oui, en fait, yes. le, le, notamment le phénomène du télétravail était euh, étudié depuis déjà euh, le début des années 2010, globalement. Euh, mais effectivement, on a beaucoup d'études et de baromètres qui ont été réalisés depuis le premier confinement. Et si parfois, les chiffres sont un peu contradictoires, on a des grandes tendances qui se confirment. D'abord, en fait, on constate un rapport différent au télétravail avec l'apparition d'une nouvelle forme en fait d'inégalité entre ceux qui disposent chez eux des conditions qui y sont propices, avec une pièce dédiée, l'accès à une résidence secondaire et l'équipement adéquat, et ceux pour qui ce n'est pas le cas. Et ensuite, la crise sanitaire, elle a provoqué un changement du rapport au travail, en règle générale, pour presque 60% des salariés. Il y a une étude qui date du premier confinement qui révèle que euh, plus d'un salarié sur deux déclarait avoir envie de changer d'employeur et que près de 40% s'estimaient moins bien engagés. Euh, dans les causes de ce euh, désengagement, en fait, on avait une baisse de. Euh, pour l'intérêt de la mission, une perte de sens. On avait la destruction du lien social. On avait la détérioration de la perception que les salariés ont eue de leur direction, parce qu'ils ont observé des pratiques qui les ont heurtées, et une détérioration des relations avec les managers. Donc, un an plus tard, en fait, quand on cible vraiment sur le sujet du télétravail, on a quand même 73% des télétravailleurs qui en sont satisfaits. Ils ont le sentiment d'avoir plus de souplesse et de flexibilité dans l'organisation de leur journée, une plus grande autonomie, davantage de responsabilités. Et En revanche, et c'est là où toutes les études convergent, on constate de lourdes conséquences en matière de qualité de vie au travail et de risques psychosociaux. On a un tiers des salariés euh, qui déclarent que le télétravail en confinement a eu un impact négatif sur leur santé psychologique. On a un salarié sur deux qui a du mal à se déconnecter du travail et un sur trois euh, indique une augmentation de leur charge mentale et être euh, souvent stressé. Dans les causes de ce stress, vous avez euh, dans le désordre l'augmentation de la charge de travail, en tout cas une perception de cette augmentation, euh, une forme d'injonction à la productivité et, euh, et c'est lié, les relations avec le manager. Beaucoup d'entre eux, n'étaient pas formés au management d'équipe, encore moins au management d'équipe à distance, et soit ne savent pas accompagner des collaborateurs et désertent, euh, soit au contraire on produit ou reproduit un management qui est hyper intrusif. Et en fait, là, le Covid, il a eu un effet euh, révélateur en fait, sur les incompétences historiques euh, d'un certain nombre de managers, avec d'une part un abandon des salariés ou de certaines catégories de salariés. Euh, les jeunes diplômés en fait, ont beaucoup souffert, ils sont plus de 70% à souhaiter limiter euh, le recours au télétravail, et les nouveaux arrivants, là où la question du onboarding, elle est déterminante en ce moment pour la satisfaction au travail. Et en fait, d'un autre côté, on a eu un repli vers le command and control, là où la confiance, en fait, organisationnelle, elle devient incontournable. Donc, la confiance, c'est loin d'être un thème nouveau, en fait, en gestion. Ça fait près de 50 ans qu'on l'étudie, ça fait plus longtemps encore qu'on sait que la vision taylorienne de l'ouvrier, qui aurait un penchant naturel à la paresse, elle est fausse. On sait que plus on va mettre en place des procédures et des mécanismes de contrôle, et plus les salariés vont chercher à les contourner. Alors que plus une entreprise cultive la confiance, et plus les salariés vont avoir envie de se dépasser, et ils feront preuve en fait de ce qu'on appelle le civisme organisationnel en effectuant au quotidien les nombreuses tâches qui ne sont pas décrites dans leur fiche de poste et qui concourent à l'atteinte des objectifs. Et en fait, là, on touche à un autre élément qui a été soulevé durant cette crise, c'est la question de la reconnaissance du travail des salariés, parce que globalement, ils ont beaucoup travaillé. Toutes les études confirment qu'ils ont été plus productifs. Ça n'a pas toujours été reconnu, ni par les directions, ni par le management, avec des sorties de confinement parfois mal négociées, où les salariés se sont entendus dire, bon, ben bah voilà, les vacances, c'est terminé, maintenant, il faut se remettre au travail, alors même que la plupart d'entre eux ont beaucoup plus travaillé et continuent de beaucoup plus travailler. Alors autre élément, et ça ça date d'avant la crise, mais ça s'est aggravé dans beaucoup de structures. On a encore beaucoup trop d'entreprises qui confondent productivité, efficience et présentéisme, et où les managers multiplient en fait, les reportings, les visios pour s'assurer que les équipes elles sont scotchées devant l'écran. Euh, D'abord parce que beaucoup de managers n'ont pas appris à faire autrement, notamment en travaillant au milieu de l'open space, et aussi parce que beaucoup d'entre eux, malheureusement, sont à ces postes non pas pour leur capacité à faire grandir des équipes, mais par effet de promotion et pensent que la meilleure façon, ou une des façons d'affirmer leur positionnement, ce serait d'asseoir une forme de pouvoir sur leurs collaborateurs. Donc, c'est extrêmement riche et extrêmement révélateur de, de, de, de ce qu'on essayait d'exprimer avec notre 2020-2021 nouveau au départ. Il y a vraiment, vous, vous, vous nous expliquez qu'il y a vraiment deux voies qui ont pu être empruntées. Philippe, vous qui avez accompagné, euh, j'imagine pas mal de managers pendant cette période, pendant le premier confinement et puis euh, même encore aujourd'hui, euh, vous avez observé vous dans les entreprises, dans les, les, les entreprises que vous avez accompagnées, un peu ces, ces deux ces deux, deux voies empruntées euh, et puis euh, avec ce que Angelica nous disait un peu en, en, en sous-titre, hein, le fait qu'il euh, y a quand même une des voies qui fonctionne mieux que l'autre. Et on a vu ça très très clairement, et on a vu des gens qui changeaient de voix au, euh, au milieu du confinement. Euh, alors, On a la chance de travailler à la fois avec des startups et avec des grands groupes. Euh, les startups sont plus euh, orientées vers la confiance, elles font travailler les gens euh, déjà à distance pour une bonne partie, et ils ont bien compris que le management euh, flicage, ça fonctionnait pas, parce qu'en phase deux, les gens n'allaient pas du tout accepter ça. Ceci étant, toutes les équipes techniques qui fonctionnent avec de la méthode agile, quelque part, c'est une forme de flicage, mais qui est acceptée par les salariés. Dans les grandes entreprises, on a, on a eu, moi j'ai en tête le cas d'un de nos clients, qui avait fait un travail formidable pendant la, la, le premier confinement, qui avait laissé les gens en liberté, qui leur foutait une paire royale et qui les faisait vraiment bien travailler. Ils ont annoncé un vendredi fin, fin juin, que le lundi, à partir de 13h, tout le monde devait être entré au boulot. Et je ne parle pas d'une PME là, je parle d'une grande, grande banque française qui a directement envoyé le, le, le mail en disant euh, c'est terminé la récré, on va se remettre au travail, on va se remettre au travail. C'est terrible, cest à dire qu'ils ont considéré que les gens n'avaient pas travaillé. La dernière étude que j'ai vue moi, c'est l'étude de Sapiens qui dit quand même que la productivité a augmenté de 22 euh, Et ce que nous on a cru comprendre, c'est que ça avait plutôt pas mal fonctionné. Ça signifie quoi Ça veut dire que le discours de peur euh, lié à la fois aux mauvais résultats des entreprises pendant le premier confinement, mais ce n'était pas lié au fait que les salariés n'avaient pas travaillé, c'était lié juste au fait que l'économie était quand même relativement à l'arrêt. Ça a été payé cash euh, par l'angoisse des managers qui se sont mis à faire bosser les gens encore plus, en tout cas, en imaginant que s'ils les fliquaient en leur disant « qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais demain ?» Ça allait mieux fonctionner. Ça n'a pas du tout mieux fonctionné. Ça a créé... Euh, des, des, des rigueurs au sein des entreprises, alors qu'à côté de ça, on a vu des boîtes qui ont vraiment réfléchi sur leur manière de faire travailler les gens à distance euh, et qui pour le coup sont plutôt bien sortis. Euh, alors comment on sait ça Nous, euh, on a l'air malin. Je pense que les gens dans l'audience vont se dire mais c'est qui lui Pourquoi il nous dit ça bah, Il y a un truc tout bête. Hein. Il y a quand même d'entreprises de, qui ont mis en place des, des petits outils. Je pense à Vibe Office. Je pense à Pulse. Si vous ne les connaissez pas, vous tapez ça sur Google, vous allez voir, ça va vous aider beaucoup. C'est des petits outils qui vous permettent de savoir en permanence, des petits sondages qui sont faits tout au long de la semaine, hein, qui permettent de savoir en permanence ce que l'on vos équipes. C'est hyper important, parce que ça vous permet de remonter tous les signaux faibles. Aujourd'hui, nous, on a des, des, des grands clients qui travaillent avec ça. Euh, J'en ai un notamment en tête qui nous dit « je mesure la vibe de mes équipes ». Ça a l'air assez sympa, parce que ça, ça leur évite de faire des bêtises ça leur permet de savoir en permanence si ce qu'ils font fonctionne ou pas. C'est encore mieux que de calculer la productivité un trimestre après en faisant en sorte que ce soit les salariés qui sont responsables et pas peut-être un management un peu pourri. Voilà. Merci merci Philippe, euh, très intéressant. On reviendra tout à l'heure sur effectivement tout ce qu'on peut faire pour essayer d'emmener de, euh, de, de, euh, les, les, le management de, de, dans, une, dans une voie euh, qui fonctionne. Caroline, vous chez, euh, chez Harmonie Mutuelle Comment ça s'est passé euh, cette, euh, enfin, comment ça se passe, hein, cette année 2020-2021 pour vos managers est ce que vous avez entendu, vous, est-ce qu'il y a une voix que vous avez choisie Alors, on a un peu préparé, je sais quelle voie vous avez choisie. Euh, mais expliquez-nous un petit peu comment, euh, comment ça s'est passé pour, pour vous cette année et surtout pour vos managers. Ouais, je ne vais, je vais, euh, vais pas trop vous parler effectivement euh, du confinement, euh, <rire> Euh, parce que ça s'est plutôt euh, très très bien passé cette année 2020, je vais plutôt faire un petit, euh, un petit, retour, euh, un petit retour en arrière, euh, juste en deux mots pour rebondir sur ce que disait euh, Philippe. Donc nous, on n'est ni une start-up, ni un grand groupe, on est euh, dans le mid caps, hein, au milieu, donc euh, c'est euh, euh, un salariés. on a, on a peut-être une chance, c'est qu'on est qu on à la fois un acteur mutualiste et puis on est un acteur de santé, euh, même si on, on, on traite euh, des questions euh, d'accès aux trains, de conditions de vie, mais enfin bon, on a... On a on a peut-être cette chance-là qui, qui nous pétrit d'une culture et d'une sensibilité à ce, qui est, ce que peut être une pandémie ou un sujet de santé publique, peut-être de façon avec un peu plus d'acuité que, que d'autres. En tout cas, la, la, la voie qu'on a choisie, nous, on l'a choisie il y a 4 ans maintenant, en 2016, presque, presque 5 ans, et on a fait le choix de la confiance. Donc, c'est vraiment important de, de faire le, le, le rétroviseur. On a fait ce choix de la confiance c'était un choix affirmé lors de l'élaboration de notre plan stratégique et de notre dernier plan stratégique, un choix affirmé explicitement et j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard parce qu'aujourd'hui, avec le retour d'expérience, j'ai quand même la conviction que l'explicitation claire, nette et précise de ce qu'on fait, de sur, ce, sur quelle voie on s'engage et, et de rendre compte au plus haut niveau de l'entreprise de la façon euh, dont, dont on avance euh, me paraît assez crucial dans, dans la réussite euh, d'une dynamique, euh, dynamique euh, de confiance. Donc, on a fait un choix absolument affirmé, qui était celui lors de l'élaboration de, de notre plan stratégique, celui de manager par la confiance. Euh, on l'a explicité comme ça, ça fait quatre pages dans notre, dans notre plan stratégique. Et puis, ce... ce et de... Et de le management par la confiance, l'amplification de notre ancrage territorial et l'amplification d'un modèle extrêmement déconcentré avec cette idée très intuitive d'ailleurs en 2016 qu'il fallait explorer du côté du rapprochement du travail du lieu du, de du, du vie. Voilà. Et puis aussi cette idée de configurer finalement nos attentes au profil des collaborateurs. C'est-à-dire que alors, de ne pas laisser euh, de tout le monde. Le euh, corps social, ce n'est pas euh, un grand bain où on se projette euh, en animant euh, par la confiance et en laissant des gens euh, se débrouiller. Voilà. Donc, comment on y est allé On y est allé avec cette idée euh, très humblement qu'il fallait y aller, y aller en fait, de façon euh, extrêmement expérientielle, que c'était un chemin. Euh, et, que, et on a appelé ça la fabrique de la confiance. Et on y est allé avec euh, quatre axes extrêmement simples, c'est-à-dire un premier axe, des euh, jeunes écrits, Comment on a permis l'expression des 5000 collaborateurs? Comment on les écoute? Comment on remonte le besoin euh, du terrain? Donc, on a lancé, euh, c'est pas la vibe, on a lancé des <rire> barrières d'engagement qui s'appellent Grand Pang et on, on démultiplie ce genre d'expression. En fait, cette question euh, de l'écoute permanente des 5000 collaborateurs de la mutuelle, c'était absolument fondamental. Et puis, on a lancé euh, un grand, euh, un grand dispositif de développement et d'accompagnement du management. On a appelé le Manager. On a quand même formé 600 managers pendant 13 jours euh, sur un dispositif qu'on a construit nous-mêmes. c'était un investissement extrêmement important, euh, extrêmement lourd, euh, autour de... Alors, euh, des questions de, de comment, moi, manager, je ne suis plus un super sachant, mais je deviens euh, personne de centre, je deviens développeur, je deviens un coach, je deviens euh, euh, un... un, un un agent de coopération et de collaboration, comment je suis en capacité de détecter les signaux faibles, etc. Et comment je suis aussi leader de moi, c'est-à-dire comment je me connais moi, comment je gère mon énergie, etc. Donc on a, ça, ça, ça a été absolument absolument fondamental. Et puis parallèlement, les deux autres axes, c'était des espaces d'expérimentation et des espaces sur comment on allait développer de nouveaux modes de travail. Et c'est là qu'on a lancé, les premiers dispositifs de télétravail de façon, de façon assez large. Et le télétravail, on a fait un choix très fort à l'époque, c'est-à-dire qu'on l'a d'abord réservé euh, euh, au call center, on l'a d'abord réservé euh, au centre de gestion, c'est-à-dire qu'on a commencé euh, vraiment par le terrain euh, des collaborateurs, en accompagnant évidemment les managers au, au, au management à distance. Et puis on a libéré l'ensemble des expérimentations, c'est-à-dire commencer à créer les conditions de la mise en réseau des digital relais, euh, des réseaux de soutien, des managers formés au euh, développement des initiatives, euh, enfin, toutes, des initiatives autour du design thinking, des initiatives autour des méthodes agiles, ce genre, ce genre euh, de choses. Euh, donc sur le comment ça s'est passé, euh, ça s'est passé absolument naturellement, c'est-à-dire que ben, le, le confinement a été géré très euh, douceur. Euh, en une petite dizaine de jours, euh, tout le monde était installé. Um, les rituels étaient installés, de, les rituels managériaux étaient installés depuis 3-4 ans. Et ce qu'on a pu faire, c'est vraiment s'occuper de ceux qui ne pouvaient pas télétravailler ou qui pouvaient télétravailler de façon moins confortable. On a quand même 30% de la population qui ne peut pas télétravailler, en tout cas à la maille de notre entreprise, hein, qui sont des commerciaux, qui sont en interaction avec les clients, qui sont en agent, qui d'habitude se déplacent dans des entreprises, dans des visions. Hein. Donc on a, on a, on a vraiment euh, pu traiter la question de la solidarité interdirection, intermétier, et, et, et du coup cultiver l'engagement et, et la confiance au travers, euh, travers d'un certain nombre d'initiatives. Et puis surtout, on a, on a laissé personne seul. c'est-à-dire qu'on a très très vite adapté ce qui existait déjà, à la Magic Box, c'était comment on anime des réunions, quels sont les trucs et astuces pour animer des réunions, c'est devenu ré animer des réunions à distance. On a mis en place des, des espaces de codev pour les managers à distance, on a mis en place des dispositifs évidemment d'écoute pour ceux qui étaient en souffrance, on a laissé un certain nombre de sites ouverts pour que euh, comme le disait Angelica, pour que, euh, partant du principe que le salarié, le, personne ne sait mieux que le salarié lui-même ou l'expert du métier ce dont il a besoin pour bien faire son travail ou pour prendre soin de lui. Donc, euh, on a 80% de femmes, je ne fais pas un dessin, il euh, y a un certain nombre de collaborateurs qui, soit sont dans des conditions euh, pas forcément euh, optimales pour télétravailler, ou soit ont besoin de sortir de chez eux pour euh, continuer à avoir euh, un espace. Euh, protecteur de ressourcement, etc., et qui, paradoxalement, peut être l'espace de travail. Et je vous passe les aides aux devoirs, etc. Enfin, un certain nombre d'initiatives qui font que ça s'est extrêmement bien passé, ce que je veux dire, c'est que depuis, euh, depuis trois ans, on a remué avec un, un résultat d'exploitation positif, euh, ce qui n'était pas le cas en 2016 quand on a lancé notre plan de transformation, pour quand même se En 2020, malgré les circonstances, on a fait l'ensemble, on a réalisé l'ensemble des objectifs de notre business plan. Et puis surtout, on a refait jouer deux baromètres d'engagement, euh, durant, durant l'année. On a fait un bon, en trois ans, on fait jouer notre baromètre d'engagement à peu près et... 15 mois, on va dire ça comme ça. On a fait un bond en avant et ce qui a le plus largement progressé, il faut vraiment le noter, c'est la confiance dans la, direction, la confiance en l'entreprise et, et ceux qui sont publicité dans l'entreprise, ce sont les managers qui sont considérés comme des porteurs de sens, comme des développeurs, comme des accompagnants. Voilà. Je pense que ça donne envie et ça fait, ça fait rêver quelques-uns de nos... De nos, de nos invités, enfin de nos, de nos participants aujourd'hui. Merci beaucoup Caroline pour ce, ce témoignage. Euh, donc, ce qu'on ce qu qu qu en retient, hein, c'est euh, effectivement, vous aviez déjà pris le chemin de la confiance et c'est ce chemin de la confiance qui vous a permis de vivre euh, une année 2020-2021 presque sereine quand vous en parlez finalement, avec tout ce que vous avez dû mettre en place évidemment pour, pour euh, continuer d'accompagner, mais... C'est presque quelque chose qui ne vous, vous a pas surpris et qui vous a conforté dans vos choix précédemment. Euh, alors Vous étiez peut-être déjà presque, pour répondre à notre deuxième partie, qui est à quoi ressemblera le manager de 2025. Vous y êtes peut-être déjà presque finalement. Euh, vous, Philippe, avec ce que vous voyez chez, chez, chez vos clients aujourd'hui et, et, et ce que vous voyez émerger, d'après vous, il ressemblera à quoi le manager de 2025 euh, à la fois dans une start-up, dans un grand groupe, peut-être peut en, en dépassant cet antagonisme, ça ressemblera à quoi bah, je, je pense que je vais commencer par à quoi il devrait pas ressembler. Euh, ça, ça, ça permettra d'avoir une définition en creux. Euh, ça ne peut pas être un, un manager surveillant. On n'est plus à l'époque du fordisme, des, des usines et des contremaîtres. Ça ne peut plus être ça. Ça ne peut pas être quelqu'un qui va passer ses journées en Zoom ou Teams à animer des réunions euh, toutes, les, toutes les heures, toutes les deux heures, pour bien vérifier que les gens sont en face d'eux. Euh, ça pourra pas être quelqu'un qui donne des ordres, juste des ordres. Euh, ce que nous, on voit, c'est que les, les bons managers, quand ils sont dans la démarche de confiance, Caroline a très bien expliqué comment ça se passait chez eux, et 5000 personnes, je suis désolé, Caroline, vous n'êtes plus une PME, vous êtes un grand groupe déjà. <rire> je comprends votre pudeur, mais vous êtes un grand groupe. Euh, euh, ils vont. Euh, ils vont aller de plus en plus vers un management qui ressemble, un peu, qui va être obligé d'intégrer du, co du coaching à l'intérieur. Ils vont être obligés euh, d'accompagner euh, leurs équipes. Ils sont là pour les inspirer. Euh, si j'avais un schéma à faire, on a eu pendant très très longtemps des pyramides dans lesquelles on avait des pyramides en fait, on avait une hiérarchie. Alors on partait du haut, on avait le chef suprême, puis après on descendait, on descendait. Et quand on demandait aux gens où ils se positionnaient, bah, ils étaient toujours dans un bout de la pyramide. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est qu'ils sont plutôt au cœur et qu'il y a une équipe tout autour. Et ils sont en ressources pour l'équipe et plus du tout là pour euh, bah, donner des ordres. Ils sont là pour aider les gens, à dire. et ils vont être de plus en plus dans une délégation de ce qui doit être fait. Euh, ils doivent aider leur, leurs équipes à, à résoudre les problèmes et pas à les résoudre eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus coach que, que, que manager. C'est-à-dire que... Il faut qu'ils amènent leurs équipes à régler elles-mêmes les problèmes et pas à être eux le, le Shiva qui sait tout et qui va les aider là-dessus. Euh, il faut qu'ils soient aussi capables d'avoir un peu d'humanité. Euh, le droit à l'erreur, ça fonctionne, il faut juste l'encadrer. Ils sont aussi là pour apprendre à leurs équipes à leur parler euh, et à, mettre, à comprendre que tous les gens qui sont en face d'eux ne sont pas tous identiques. Ça a l'air caricatural, mais on intervient dans les entreprises où un travailleur humain est convaincu que le monde est peuplé de travail humain. Ce qui fait que c'est un peu compliqué quand il tombe sur un rebelle dans son équipe, il ne comprends pas. Ou un bleu ou un rouge, il y a des jaunes dans son équipe, c'est un cauchemar. Les réunions sont devenues épouvantables. Donc on essaie de, de, de les aider à aller vers ça. Euh, ce ce manager-là, il va aussi, euh, quelque part, prendre soin de ses équipes, mais en vrai, il va être dans le care, euh, et on a bien vu dans le, le management à distance que c'était quand même assez compliqué de savoir si les gens allaient bien ou pas. Euh, il ne va pas devenir responsable des RPS dans l'entreprise, hein, ce n'est euh, pas possible. Mais au moins, il va, il va être là pour essayer d'alerter. Euh, vous m'aviez demandé quelques exemples en startup. Euh, moi, j'ai quelques clients qui font des choses fantastiques. Il y a une startup c'est le Pfit. Euh, bon, C'est devenu une grosse start-up, ils sont euh, en train de passer la barre des 600, ils devraient être 1000 assez rapidement, ils viennent de lever 90 millions d'euros euh, la semaine dernière, donc tout va bien. Euh, ben, eux, ils, sont, ils ont passé euh, tout l'été à mettre pl en place euh, un plan de, de travail qui s'appelle « work anywhere euh, ». Ça veut dire quoi Ça veut juste dire qu'ils accompagnent tous leurs salariés et tous leurs managers à travailler à distance, et les équipes. Euh, ils font attention à ce que les conditions dans lesquelles ils vont pouvoir travailler soient optimum. Ils leur financent des retours à Paris pour des réunions euh, une fois par trimestre, quel que soit l'endroit où ils sont partis s'installer. Euh, ils leur donnent des budgets d'animation d'équipe pour faire des trucs soit en distance, soit au bureau. Et je rejoins tout ce Carly, ils vont laisser les bureaux ouverts. Ils sont pas en train de se dire « Ah chouette, on va faire des économies, on va ouais. sortir les gens ». Non, ils leur permettent de revenir. Et ils ont équipé les locaux pour que les gens puissent revenir quand ils en ont besoin ou quand ils en ont envie. Et ça fonctionne très, très bien. Euh, J'ai un autre exemple d'une boîte plus petite, qui s'appelle Pop Chef, qui fait la livraison de repas à domicile, qui fonctionne très bien. Euh, Pop Chef, ils, ils ont fait un truc incroyable. Ils sont inspirés de Victor Frankl là, sur la, la dichotomie responsabilité-liberté. Euh, euh, et eux, ils, ils bossent uniquement avec des OKR. Donc les managers, ils, ont, ils discutent pendant deux trois jours chaque trimestre sur les objectifs qui sont les leurs et les objectifs de leurs équipes. Et une fois qu'ils ont déterminé ça, il n'y a plus de contrôle. C'est-à-dire qu'ils ont un trimestre pour mettre en place ce qu'on leur a demandé de mettre en place. Et ils travaillent ensemble et ils font comme ils veulent. Dans le coup, c'est une boîte dans laquelle on ne parle pas de 35 heures, on ne parle pas de RTT, on ne parle même pas de jours de vacances. En fait, ils se débrouillent, eux-mêmes. ils ont une charge de travail, ils se débrouillent pour la faire. S'ils ont envie de bosser comme des brutes pendant un mois pour leur permettre d'avoir un mois pour aller faire du surf où ils veulent, bah, ils vont travailler comme ça. Alors, je dis pas que c'est facile à faire, c'est vrai que c'est plus simple quand on a des petites structures, mais ceci étant, eux ils vont vers ça. Et les gens où vous allez avoir des gens à, à faire entrer dans les entreprises, ça va être compliqué de lutter contre eux. Mais euh, <rire> voilà, le, le dernier truc sur lequel moi j'insiste, c'est tous les, les baromètres qu'ils peuvent mettre en place, tous les, les, les, les outils qui permettent de mesurer les, les signaux faibles, les... tout ça c'est essentiel apprendre aux managers à communiquer et à prendre soin des salariés, c'est d'abord ça qu'ils doivent faire, ça sert à rien de gueuler sur les gens, enfin, on sait que les enfants, euh, plus on les secoue et moins ils obéissent, donc euh, essayons de faire la même chose avec les salariés, je pense qu'il y a plein de boîtes qui ont commencé ça, mais dans les startups, ils sont déjà allés très très loin, et nous on s'inspire beaucoup de ça pour ensuite aller porter la bonne parole auprès des grandes entreprises, on sait bien que c'est pas simple, mais... Il y a des pistes un peu partout et les gens ont l'air bien plus heureux quand on est dans la confiance et dans la liberté que quand ils sont sous contrôle. Ça, sur le avoir l'air bien plus heureux, effectivement, c'est si on peut voir quelque chose des dernières années et observer quelque chose des dernières années, de la presse spécialisée notamment, c'est ça. Je voulais vous poser des questions sur les risques psychosociaux, mais on y reviendra peut-être à la fin sur la partie questions-réponses, si jamais vous en avez. D'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre dans, dans, dans le le petit chat que vous devez avoir sur le côté de votre écran. Euh, je voulais poser la question à Angélica. Vous, et puis la, la recherche, les, les, les chercheurs avec qui vous travaillez, comment ils voient ces managers de demain À quoi ça ressemble aux managers de demain du point de vue de la recherche Alors, en fait, euh, à mon sens, on, va, on devrait voir émerger plusieurs phénomènes. En fait, le premier, ça va être l'affirmation de la responsabilité sociétale de l'entreprise, mais vraiment sur le plan humain. Alors, c'est un mouvement qui est déjà en cours depuis une bonne décennie, si c'est un pas un peu plus, mais qui va s'accentuer. Euh, D'autant plus que d'après euh, les études menées auprès de salariés et de dirigeants, en fait, l'entreprise, elle est reconnue légitime pour agir sur ce thème. Vous avez 9 dirigeants sur 10 et 80% des salariés qui jugent l'entreprise légitime pour intervenir sur les difficultés professionnelles des collaborateurs. Et vous avez 65% des dirigeants et un salarié sur 2 qui considèrent l'entreprise légitime pour agir sur les vulnérabilités personnelles rencontrées par le salarié. Donc, c'est un mouvement qui existe et qui va euh, s'accentuer. Donc, évidemment, on l'a dit, ça passera forcément par les managers et euh, la question de la confiance organisationnelle, elle va devenir centrale. Euh, et cette confiance, en fait, elle repose sur trois éléments. Le premier, c'est la justice organisationnelle. Elle doit être distributive. Je suis reconnu et rétribué à hauteur de ma contribution et procédurale je suis traité avec équité et je suis en sécurité dans mon collectif de travail. Donc là, c'est la question du cadre managérial, de l'autorité et du courage managérial qui doit être incarné par le manager. Le second, c'est ce qu'on appelle le soutien organisationnel. On se préoccupe de mon bien-être, on me donne les moyens de réaliser mon travail de manière efficace et de faire face au stress. Et le dernier, c'est la satisfaction au travail. Mon travail a du sens, il est en accord avec les valeurs qui m'animent. Euh, D'un autre côté, on risque de voir euh, quand même euh, des entreprises qui vont surfer sur les effets de marché, qui continueront de pas se poser de questions sur le management ou sur le recrutement des managers euh, parce que le business va bien, donc tout va bien, ou qui s'en soucieront pas. Euh, et là, en fait, attention, on risque de voir se multiplier euh, les exemples de ce que moi j'appelle les artifices managériaux. Alors, on a un peu évoqué, hein, c'est les prétendus rituels de management d'équipe euh, qui génèrent du stress euh, parce qu'ils ne servent pas de sens, parce qu'ils sont chronophages pour les salariés, parce qu'ils ne servent pas le collectif, parce qu'ils ne servent pas le développement de leurs compétences euh, ni le développement de leur carrière. Donc, dans la liste des rituels factices, hein, vous avez les pseudo-tests de personnalité, vous avez les concours bidons, les e-drinks e le vendredi à 18h30, euh toutes ces injonctions, en fait, à la convivialité qui font que dissimuler du micromanagement, l'absence d'écoute ou tout simplement de l'incompétence ou de la différence. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que c'est comme, en fait, n'importe quelle communication d'entreprise. Si les pratiques en interne ne sont pas en accord avec ce qui est affiché, c'est extrêmement destructeur en matière de marque employeur et par extension en matière d'image client ou consommateur. Donc, en fait, ce que je pense, c'est qu'on risque de voir se creuser les inégalités sur le marché du travail, entre les entreprises qui avaient déjà compris et intégré ces questions de management d'équipe, ou qui vont le faire, euh, qui choisiront leur manager, en fait, pour leur appétence et leur aptitude à manager, qui, partant de ces aptitudes, les formeront, qui feront le choix d'un réel alignement, en fait, des attentions et d'une harmonisation des pratiques envers leurs collaborateurs et les autres. Et pour les autres, en fait, l'expérience du travail, elle risque de devenir de plus en plus violente, tant pour les collaborateurs que pour les managers, qu'on qu va, qu va mener au burn-out et à l'épuisement professionnel. Euh, et on risque de voir exploser euh, les statistiques en la matière. Merci. <rire> c'est pas très rassurant, et en même temps, c'est rassurant parce que vous, ça a l'air d'être clair pour vous sur, euh, sur ce vers quoi il faudrait aller. Euh, Caroline, vous avez beaucoup évoqué tout à l'heure euh, le, le choix que vous aviez, euh, que vous aviez pris. Ce que disent Angelica, Philippe et le chat de Philippe, euh, <rire> ça, ça, ça vous parle sur ce que vous faites, vous, chez Harmonie Vous avez pris euh, globalement euh, pas les voies euh, de, des ténèbres que nous décrivent parfois angelica et Philippe, et vous êtes naturellement parti depuis un bout de temps sur, euh, euh, sur les voies de la confiance qui permettent de, de plus de performance et aussi plus de satisfaction Ouais, euh, après. Il y a beaucoup de choses extrêmement importantes enfin, qui, font, qui résonnent beaucoup pour moi dans, dans ce qui vient d'être dit. Je vais les prendre peut-être dans le désordre, pardonnez-moi. Mais euh, d'abord, ce que je veux redire, c'est que cette notion de chemin, elle est vraiment, elle est vraiment à mes yeux, absolument cruciale. Je ne peux pas entendre dans mes propos le fait qu'on soit au bout d'un chemin. Je pense que d'abord, il n'y a, a jamais de point à ce chemin. Hein, que, la matière humaine c'est quelque chose de, à la fois passionnant et d'extrêmement complexe et que, que c'est un travail euh, c'est un travail permanent et, et, euh, et je reviendrai euh, je pense que cette année qu'on vient de vivre alors c'est vrai qu'on a on avait fait des choix euh, euh, stratégiques euh, qui ont été fondamentaux dans le succès qu'on a con, connu euh, l'année dernière euh, mais ça va, ça va accélérer le fait d'aller euh, un petit peu plus en profondeur il faut qu'on qu on aille on est, on est sorti de la pyramide on a créé quelque chose de beaucoup plus organique de beaucoup plus fluide et on, et on, et je pense que plus haut niveau on incarne vraiment euh, les enjeux de confiance, de management attentif et bienveillant euh, et on va aller, euh, un cran plus loin, euh, on a commencé les travaux tout de suite après le confinement, un dénouage on a refait une énorme enquête, euh, auprès, euh, des 5000 collaborateurs. La question de l'écoute aussi, elle est, elle est, vraiment aussi fondamentale, hein, dans, dans, le succès, euh, de la Écouter, ouvrir ses chakras en toute humilité, ça me paraît être quelque chose de, de fondamental, euh, dans, dans, la réussite. Et donc, on a, on a, euh, Réouvert les travaux pour aller un cran plus loin. Et là, ça va vraiment en résonance avec ce que Charlie partageait comme, comme expérience vue, vécue ou, ou accompagnée. On a lancé un grand truc. C'est en gros c'est le réflexe du premier semestre de crise. Et puis on a refait un baromètre d'engagement en fin d'année. Et euh, au-delà de la fierté d'engagement et, de, et de, de tous les merci que nous ont dit les collaborateurs, euh, ils nous ont dit un certain nombre de choses assez intéressantes. Et ils veulent encore plus de participatifs. Euh, ils étaient ravis qu'on fasse tomber les badges. Enfin, on avait réussi à tuer les badges, donc on continue à essayer de faire tomber les badges. <rire> euh, ils ont envie de, de télétravailler euh, trois jours de semaine. Euh, ils ont envie de faire des du soin, de l'attention, de la prise en compte de la vulnérabilité. Je on va enfin tuer les grands, Alors, même si nous, on les avait très, très peu développés pour les mêmes raisons de ces questions de, de soins et de vulnérabilité. On va enfin tuer les espèces de travail, les grands plateaux, et essayer de trouver un environnement de travail un peu plus modulaire et, et, et qui soit aussi un environnement de travail et un lieu de vie qui prend soin du, du collaborateur. Donc, voilà, on a, on a amorcé tout ce travail et puis surtout, on va rapprocher, donc on va se questionner sur les lieux de vie au travail, à quoi ça doit ressembler, on va ra rapprocher et on va pousser. Donc, on a neuf euh, grands chantiers qui ont démarré, un chantier sur le travail, j'en ai parlé, c'est quoi le, le temps de télétravail et le mix habile euh, dont veulent les salariés en fonction de leur métier et de leurs propres contraintes Avec quand même une attention, voilà, j'y reviendrai après, ça c'est le premier point. On va amplifier notre ancrage territorial euh, et, euh, et cette question de comment on rapproche euh, du euh, le travail des lieux de vie des collaborateurs. Et en ça, on va aussi pousser les questions du sens et de la prise en compte des enjeux climatiques, environnementaux qui sont manifestement au cœur de, des préoccupations aussi de nos salariés. Euh, on va euh, engager un, un deuxième nouveau plan euh, d'accompagnement et de développement euh, du management. Il y a peut-être quelque chose qu'on qu n'a pas... D'abord, on avait fait un premier socle, hein, donc c'est ce qu'on a tout fait. Il y a une deuxième chose qu'on n'a pas bien, une chose qu'on n'a pas complète, qu'on n'avait pas complètement identifiée, je crois, c'est cette question du management de la performance. Et euh, si on veut éviter euh, des questions de repli sur soi, euh, de retour à des choses plus, euh, plus autoritaires, euh, plus contrôlantes, on a... enfin, en tout cas, il faut qu'on travaille, nous, à notre niveau, pour euh, construire quelque chose qui les aide et qui les accompagne, je vous euh, après. Et puis, et puis, il y a un dernier point quand même, il faut parler du client, il faut parler de l'adhérent, il faut parler de celui qui a des difficultés de planter, donc qui est quand même notre quotidien. Et, et il faut qu'on complètement notre modèle d'interaction avec nos clients. Ça veut dire le modèle de distribution de nos produits. Alors ça, c'est le côté... Euh, euh, hyper simpliste d'une genre euh, mais, euh, mais euh, il y a aussi un, un, un sujet autour et ça c'est aussi de l'interaction humaine hein, c'est aussi de l'humain c'est-à-dire que l'humain pour va pouvoir euh, développer à l'interne euh, il va se voir aussi à l'extérieur et vous verser à ce qu'on veut prendre attention à un endroit des adhérents et des clients qui pour forcément changer leur façon d'interagir euh, et avec leurs banquiers, avec leurs supermarchés et avec leurs et avec, et avec, euh, euh, leur artisans du coin. Bien, il va falloir qu'on s'empare euh, du sujet, sinon, euh, euh, sinon on est mort. Et, et, et pour compléter le euh, panorama euh, du manager euh, de demain, donc, euh, euh, il n'est sans doute pas le sachant ça, c'est sûr. Sa responsabilité, de mon point de vue, c'est vraiment de mettre chaque salarié en situation de, de succès. Et c'est là où on touche euh, le fait qu'on on manage pas un grand tout. Et c'est vraiment le stade ultime du manager hyper euh, hyper euh, hyper euh, du manager de demain, hyper accompagné, hyper pointu. C'est cette capacité à se dire, chaque être à l'intérieur euh, de mon équipe ou de cette entreprise, euh, à ses propres singularités et comment je suis en capacité de détecter des difficultés professionnelles, des difficultés, ou des vulnérabilités liées à parcours de vie, etc. Et, et, et, je, et je fais juste une incursion sur cette question du, du mot des risques psychosociaux que moi je trouve affreux, extrêmement techno, etc. C'est... Le, le stade ultime, c'est comment je repère les situations de difficulté et comment je ne manage pas en lissant vers un trait qui serait le même trait pour tout le monde et comment j'ai cette espèce d'humanité. Effectivement, quelqu'un qui revient d'un cancer, on ne manage pas exactement de la même façon que quelqu'un qui a perdu son enfant ou que quelqu'un qui a de vraies difficultés compétentielles et professionnelles, etc. Donc, et ça, c'est extrêmement complexe. Et cette exigence là qu'on va avoir à l'endroit de nos managers, elle doit être accompagnée. Donc ça, c'est deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que le manager de demain, le truc en plus par rapport à ce qu'on a fait précédemment, c'est qu'il sait interdépendant et il est surtout et il est accompagné. C'est-à-dire que c'est pas le qui n'est pas le formateur, c'est pas le techno, c'est pas le sacheur. Il, a, il, a, euh, il se sait interdépendant, il a des réseaux de soutien autour de lui qui s'appellent des réseaux RH. Ça peut être des réseaux de facilitateurs en termes de collègues, en termes d'émergence d'intelligence collective. Ça peut être d'autres types de leviers, mais il, a, il sait qu'il n'est pas seul face, euh, face à, à, à, son, à son collectif. Voilà. Euh, et, puis, euh, et puis ce dont on a assez peu parlé jusqu'à présent, mais, et après je, je vous promets de le faire, c'est quand même la question de l'incarnation. C'est-à-dire que euh, ce, ce, ce, ce que j'ai la chance d'avoir pu expérimenter euh, euh, dans le collectif que j'anime de, depuis quelques années, je n'ai pu le faire que parce que... Euh, il y a un top management qui réfléchit lui-même à ses propres questions, à son propre leadership, qui se remet en question, qui cherche à inspirer, qui cherche la réplication, qui se remet en cause. Effectivement, si demain, le comité exécutif revient dans son bureau et a besoin de toucher, d'avoir ses collaborateurs et sa première ligne à ses côtés et sous sa main, ça ne fonctionnera pas. Euh, Jusqu'au plus, plus petit niveau ou au plus proche du terrain. Voilà. Merci beaucoup, c'est extrêmement complet et surtout ça nous donne, je trouve, alors vos trois témoignages en plus donnent une bonne vision de à quoi peut ressembler ce manager de demain. En plus vous êtes d'accord. Alors désolé pour ceux qui adorent la contradiction, <rire> c'est pas ce qu'on a choisi. Ah, Philippe, alors vous êtes en mute, Philippe, pour jouer le contradicteur. C'est qu quand même dommage quand on veut, on veut pas être d'accord. Mais c'est un point de détail, sur les rituels. Je ne voudrais pas qu'on imagine qu'il y a zéro rituel. Ce qui ne fonctionne pas, c'est les rituels artificiels. <coughs> J'ai un chat dans la gorge, en plus en avoir un dans la maison. <coughs> euh, les rituels, ça fonctionne, mais parce que c'est des vrais rituels, parce que tout le monde y adhère. Mais le rituel qu'on impose, je suis d'accord. Le... Nous on a vu ça, il y a un tas de boîtes qui euh, du jour au lendemain, on dit bah non, maintenant on va faire des jeux. Euh, en plus, évidemment, c'est après la journée de travail, donc déjà, ils ont la tête. Complètement explosé de, de visio, et en plus, on va faire des jeux en visio, on va faire des apéros en visio avec des gens qu'on connaît pas, avec qui on ne partage rien. Donc, euh, les rituels, il faut en garder, mais il faut que ce soit des vrais rituels, il faut, faut réfléchir un peu. Quoi. Faut, et, bon, je suis en partie d'accord, angelica mais pas qu'on se dise, faut virer les rituels, faut en garder, mais il faut que ce soit des vrais rituels, faut que ce soit sincère. Enfin, en gros, faut que tout soit sincère dans le manager de demain. Euh, vous, vous rebondissez un peu sur l'incarnation que Caroline vient d'évoquer euh, à l'instant. Euh, et d'ailleurs, plus, plus largement, je, je vous pose la question, euh, Philippe, on a, on a compris, enfin, comprend que le, le rôle de ce nouveau manager, on a parlé d'incarnation par le top management, on a parlé euh, de, de, vous avez parlé tout à l'heure, Philippe, de care, euh, Caroline, vous avez parlé d'une vraie attention portée à l'état capacitaire et individuel, presque individualisé de chacun. Euh, bon, on a beaucoup d'attentes pour ce, ce manager de demain. Comment on l'accompagne Il y a quelqu'un dans le, dans le chat qui pose la question. Comment est-ce qu'on peut apprendre aux managers à faire confiance concrètement Comment est-ce qu'on accompagne cette transformation Philippe, vous vous accompagnez depuis depuis déjà quelques années euh, des managers dans des organisations. C'est quoi un peu les, les, les, les trucs ou les grands programmes hein, Caroline, on a évoqué des grands programmes à mettre en œuvre. Il y avait la fabrique du management en 2016. Il y a votre nouveau, euh, nouveau programme avec neuf piliers ça c'est... C'est des choses très, très concrètes et en même temps très importantes, très bien organisées. Philippe, vous faites comment vous, vous, vous proposez comment d'accompagner ces managers je vais, je vais citer un pape euh, n'ayez pas peur. C'est le, le premier truc, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Et euh, le problème souvent des managers, c'est qu'ils n'ont pas été formés en management. Ils ont été formés à plein de choses, mais pas en management. Euh, dans, les, dans, les, dans les grandes écoles, euh, on les forme assez peu au management en tout cas, on les forme beaucoup plus aux outils. Euh, techniques, financiers, etc., qu'à l'humain. Et c'est dommage, mais l'humain, c'est le truc le plus emmerdant dans une entreprise. C'est quand même le truc le plus complexe euh, à gérer. Alors, certes, j'accompagne des gens, mais j'ai aussi créé des équipes euh, où il y avait 150, 200 personnes. Et il a bien fallu les organiser et les faire travailler ensemble. Euh, donc, nous, ce qu'on essaie de faire, mais c'est très euh, à notre mesure, et on ne le fait qu'en discutant avec nos clients. Euh, on ne va pas venir imposer des modèles on est, on, qui on serait pour faire ça Donc, nous on part déjà d'un principe c'est qu'on n'arrive pas avec des, des, des trucs tout faits. on n'est on pas, euh, on, on pas des, des gens on n'est pas des sachants pour le coup là dessus on est euh, super clair on ne sait pas grand chose on sait juste que l'humain est important euh, on sait juste que le moyen pour manager c'est d'être capable d'écouter les autres souvent on est considéré que le management c'était dire les choses c'est bien descendant ben, c'est dommage, aujourd'hui, il faut aussi écouter les autres. Et, euh, faut parfois... et la vibe C'est le moyen de les écouter. Mais il y a aussi moyen dans les réunions de les écouter. Nous, on forme un tas de choses. Enfin, on forme. On, on, on a parfois des surprises. On accompagne les gens sur l'organisation de réunions. Comment on, fait, euh, comment on fait une réunion réussie À quoi sert une réunion déjà Pourquoi on les fait et, et comment ça marche On a beaucoup travaillé avec les start-upers sur c'est quoi les bonnes réunions, par exemple, en, en remote. Ben, la, la réponse, c'est que c'est des réunions qui durent moins d'une heure. Mais moins d'une heure, c'est veut dire 50 minutes. Parce que si c'est une heure et que vous empilez les réunions d'une heure à une heure, je suis désolé, mais on ne peut plus aller faire pipi. On ne peut, peut, peut plus faire un câlin au chat ou à son co-télétravailleur ou télétravailleuse. Euh, c'est un vrai sujet. Mais c'est juste se remettre en question, c'est juste se poser des questions. C'est pour ça que nous, on fait du coaching d'organisation, c'est-à-dire qu'on considère l'organisation dans son ensemble et on la coach elle-même on essaie de l'amener à se poser des questions sur elle-même et sur son mode de fonctionnement. C'est comme ça qu'ensuite les managers vont se poser les bonnes questions vis-à-vis -vis de, leur, de, leur, de leurs équipes et qui vont être bien meilleurs. Euh, ça ne s'apprend pas euh, à prendre la confiance, mais je, ça ne s'apprend pas ça pour le coup. Euh, mais être un peu plus cool, un peu plus serein dans ce qu'on fait, ça, ça s'apprend. Et, et tout notre métier, il est là. Euh, nous, on ne croit pas que tout va changer du jour au lendemain parce que... Euh, Regardez le travail incroyable qu'a fait Caroline, ces 50 boulots là. Euh, Ce n'est pas parce qu'on va euh, dépêcher une espèce d'équipe de ghostbuster, euh, coach, euh, manager de transition, tout va changer, c'est pas vrai. Et c'est pas parce qu'on va mettre du digital que ça va changer. Les gens restent les gens. Euh, ça va leur compliquer la vie le digital, donc Il faut les accompagner à chaque fois. Il faut être un peu patient avec eux, il faut passer du temps avec eux. Et moi, j'avais noté une phrase euh, que je cherchais tout à l'heure. On a un client qui s'appelle Javelot, c'est une start-up qui fabrique des produits pour les DRH. Euh, et ils nous ont dit un truc, mais d'une simplicité. Et je pense que si tout le monde l'appliquait, ce serait plus simple. Ce que veulent les équipes aujourd'hui, c'est des objectifs clairs, des feedbacks et une montée en compétences. C'est ça qu'ils veulent, c'est les trois points majeurs. Ils veulent savoir pourquoi ils sont là, à quoi sert leur travail. Ils veulent avoir des feedbacks et refaire travailler des gens sans leur dire « Tiens, ça, c'est bien, euh, ben, ça ne va pas bien loin. » Surtout si vous vous contentez de leur dire ça, c'est pas bien. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui dit qu'il faut cinq feedbacks positifs pour pouvoir dire un feedback négatif. Moi, je pense surtout que si on est en transparence, on peut dire à quelqu'un, ça c'est génial, tu as super bien bossé, mais ça, c'était pas, pas terrible, comment peux-tu l'améliorer C'est comme ça qu'on fait grandir les gens. Et, et je pense que si on arrive à, à transformer le, le, le mode de fonctionnement des le, entreprises avec juste ça, des objectifs clairs, euh, de la responsabilisation et de l'employeur et du salarié, et puis des vrais feedbacks, et euh, on aura déjà beaucoup, beaucoup progressé C'est pas très compliqué à mettre en œuvre, hein. c'est pas. Euh... Et ça fait pas mal, hein. Mais ça ne coûte pas très cher. Euh... Bon, après, être capable de dire à quelqu'un c'est bien, t'as bien bossé. Euh... Faut déjà s'entraîner à la maison, je crois. <rire> avec le chat Dans le chat <rire> s'en fout un peu lui. Mais euh, non mais parfois on a des, des, des gens sous la main euh, on a des conjoints on a des enfants euh, juste, juste euh, dire pourquoi on est content d'être là et, alors, et savoir pourquoi ils sont contents d'être là c'est trivial hein, c'est banal mais euh, essayons d'être en ce euh, moment et puis et là, en plus c'est pas parce que vous dites à quelqu'un c'est bien que vous mettez en position de faiblesse. Hein. Il ne va pas vous demander une augmente dans la matière Encore une Mais... fois, Angelica, Angelica parlait de, de civisme organisationnel et euh, Caroline parlait de partir du principe que tout le monde veut aider et faire le petit truc en plus. Effectivement, c'est extrêmement intéressant ce que, ce, que, ce que vous nous expliquez Philippe et surtout avec votre rôle de coach d'organisation et coach de, de manager. Euh, on, on sent que vous avez conscience que c'est un travail de long terme et que c'est un chemin, comme disait Caroline, insistait sur la notion de chemin tout à l'heure. On sent que c'est quelque chose que vous partagez. On, on, a, on a la chance d'accompagner des, des entreprises sur plusieurs années euh, en mélangeant le coaching d'organisation, le coaching d'équipe et le coaching de dirigeants. Et sincèrement, on voit des transformations absolument incroyables de, et des équipes et des entreprises et du service aux client euh, Caroline a raison, ce qui compte quand même au bout du bout c'est que le client soit content, il ne faut jamais le perdre de vue. Mais si vous avez des gens qui ne sont pas heureux dans l'entreprise, le service rendu ne sera pas terrible. Effectivement, quand même le, ça reste le maire de la guerre, même si je n'aime pas les métaphores sur, sur la guerre depuis l'année dernière. Euh, Angelica, euh, vous, vous, vous, vous, vous avez la, la recherche, et puis vous peut-être plus particulièrement, euh, vous avez des idées sur comment est-ce qu'on accompagne euh, ces transformations euh, managériale, comment est-ce qu'on peut accompagner ces managers à, à, à, à, à, à accomplir tout le rôle, tout ce dont on a parlé euh, ce matin. Et puis j'en profite pour glisser euh, une petite question qui nous a été posée euh, sur euh, sur le l'incarnation et euh, le rôle d'influenceur auprès des COMEX, notamment des codir COMEX. Euh, on a parlé un peu d'exemplarité. Alors, peut-être que vous allez me dire, c'est pas du tout quelque chose d'important, mais bon, je vous vois au chef de la tête, ça me rassure. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose d'important? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire globalement pour, pour, accompagner ces, ces managers, ces transformations managériales? Alors, juste sur la question de l'exemplarité portée par le COMEX, en fait, moi, c'est la base. Euh, déjà de, de des méthodes que j'ai appliquées depuis 17 ans sur le marché du travail, quand j'ai coaché des équipes, quand j'ai managé des équipes commerciales et quand j'ai travaillé en RH. C'est-à-dire la question de l'exemplarité managériale, c'est la base du management de l'équipe. On ne peut pas demander à ses collaborateurs de faire quelque chose qu'on ne s'applique pas à soi-même. Ça, c'est une évidence. Et c'est la même règle pour un, un, un comité de direction, pour un COMEX. Euh, si euh, on veut implémenter n'importe quel processus dans une entreprise, et ça, ça a été prouvé par la recherche, on, on travaille sur ces questions, euh, notamment en Europe et en Amérique du Nord, depuis euh, ouais, 5 à 10 ans à peu près. En fait, pour pouvoir euh, faire prendre n'importe quel euh, processus de changement, ou quel qu'il soit, il faut qu'il soit porté par le top management. C'est une condition sine qua non. De toute façon. Et il sera d'autant mieux implémenté qu'il est bien porté et suivi et incarné. Donc ça, c'est pour, pour répondre à, à, à cette question-là. Euh, ensuite, pour ce qu'il y a, les choses qu'on peut faire pour, pour, pour améliorer, en fait, pour travailler sur ces questions de management, il y a énormément de choses. Alors. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Je ne voudrais pas qu'on pense que, euh, euh, que le marché du travail est une espèce de, de, de terrain euh, miné. Euh, il y a beaucoup d'entreprises, donc Harmonie Mutuelle en est un très bon exemple, mais on a des organisations, souvent avec des cultures et des valeurs qui sont très ancrées, qui travaillent sur ces sujets-là depuis plusieurs décennies et dont les collaborateurs ils vivent l'expérience d'un cadre de travail qui est sécurisant, qui est stimulant, qui est propice à leur euh, développement personnel et professionnel au quotidien. Alors, comment on peut changer ces modes de fonctionnement et euh, Caroline et, et, et Philippe l'ont dit, hein, après le premier confinement, déjà, il n'y a quand même pas beaucoup d'entreprises qui ont pris le temps de reposer les choses, de refixer le cadre de travail. Il y en a beaucoup qui sont repartis en mode business is business. Et c'est vraiment nécessaire pour les directions aidées par les directions RH de s'interroger sur le mode de travail qu'elles souhaitent, sur le référentiel commun qu'elles veulent construire avec leurs collaborateurs et où elles veulent arriver à horizon 3, 5 ou 10 ans. Une fois qu'on a fait ça, il y a un exercice RH qui est essentiel, c'est la création des filières métiers manager, manager d'équipe et de s'intéresser à cette fonction pour ce qu'elle doit être, à savoir un métier à part entière de l'entreprise. C'est vraiment un métier d'être manager. J'avais une question dans le chat tout à l'heure qui parlait du temps en fait qu'il doit consacrer au management. Le management d'équipe, ce n'est pas une astérisque sur une fonction métier. C'est un métier à part entière. Pour revenir aussi sur la question de la confiance, on sait en recherche que euh, on peut, déjà il faut choisir les gens en termes de recrutement et que la propension à faire confiance, elle peut s'identifier dans un recrutement. Et que quand vous recrutez des gens qui ont une propension naturelle à la confiance, eh bien, vous allez pousser la confiance dans votre organisation. Euh, ensuite on doit former donc les managers à la qualité de vie au travail au delà des baby foot et des artifices managériaux qui les remplacent aujourd'hui on est parfaitement d'accord vous et moi là dessus philippe les, les rituels de management c'est essentiel dans le management de l'équipe par contre ce qui est destructeur ce sont les rituels de management factices. donc ça euh, voilà c'est vraiment s'en détacher euh, alors là, j'ai une opinion un peu plus tranchée que mes, mes, mes, mes camarades sur cette question. Moi, je pense qu'il faut former, alors déjà, évidemment, les professionnels RH, mais les managers à la question des risques psychosociaux. Et j'ai cette opinion-là parce que la santé et la sécurité au travail, c'est une obligation essentielle de l'employeur qu'elle engage donc potentiellement la responsabilité pénale des dirigeants et des DRH, et donc potentiellement toute la chaîne managériale, c'est ce qu'on a vu avec l'arrêt France Télécom qui a fait jurisprudence en 2019, c'était la première fois en fait que toute une politique managériale, elle a été qualifiée de dangereuse pour la santé des salariés, et ça on le sait, sur le légal, ce sont des mouvements qui ne font que s'intensifier. Et donc les organisations qui s'en sortent, tireront le mieux en fait en termes de performance, ce seront celles qui l'auront anticipé. C'est d'autant plus à exploiter que quand on forme au management d'équipe, euh, il y a des tas d'outils et on travaille avec des acteurs publics, hein, l'INRS, la CRAMIF, etc. pour former euh, les managers sur la question de la santé sécurité au travail et c'est absolument pas des usines à gaz et une fois en fait qu'on a compris cela ça fait partie du cadre managérial euh, ailleurs en fait euh, au -au exactement c'est un prérequis avait... on est dans l'élémentaire euh, parce que la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux souvent c'est opposé à la notion de performance alors qu'en fait ça en est des leviers pour pouvoir être productif sur le long terme, il faut bien pouvoir être en bonne santé et bien dans son travail c'est vraiment euh, élémentaire en fait la performance aussi, tout à l'heure, Caroline en parlait, c'est un réel sujet pour les managers. Ils se contentent souvent de l'atteinte d'un objectif ou d'un résultat, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une formule désormais célèbre. Euh, sauf que quand vous atteignez vos objectifs, mais que les deux tiers de vos équipes sont dessinés ou par le turnover ou par les burn-out, ben vous n'êtes pas dans la performance. Donc, il y a aussi le choix des managers, c'est ce qu'on disait plus tôt, pour leurs appétence à ce métier-là, pour leur aptitude à l'exercer, on ne... On peut avoir des aptitudes au management d'équipe, mais on ne n'est pas manager et par conséquent, les managers ils doivent être identifiés, formés, soutenus, accompagnés au quotidien et accepter que tout le monde n'est pas destiné à le devenir et c'est très bien comme ça. Il y a d'autres voies d'évolution dans les entreprises que le management d'équipe. Autre point, et euh, ça c'est un point auquel je, je tiens beaucoup, les deux derniers, c'est qu'on doit former la fonction RH à sortir de sa posture de gardienne de la conformité et à entrer en fait dans une relation de proximité terrain et de support vis-à-vis -vis du manager. Ça se forme les professionnels RH à l'accompagnement des managers et du middle management. Et enfin, le dernier point donc, qui me tient vraiment d'autant plus à cœur pour reprendre ce que disait Philippe, c'est former les futurs professionnels professionnels au management d'équipe, dans les écoles de commerce, dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs. Euh, euh, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas besoin d'avoir cinq ou dix ans d'expérience sur le marché du travail pour pouvoir réfléchir à ces questions-là. C'est de la compétence relationnelle et ça peut s'apprendre dans le secondaire. Moi, je fais même des interventions dans des collèges sur ces questions-là. Donc, euh, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. Super, ça c'est effectivement un bon un bon message pour, euh, pour les générations à venir. Je viens sur votre avant-dernier point sur euh, le, le la formation et, euh, et surtout l'orientation des DRH. Caroline, vous nous aviez donné pendant les préparations euh, une, euh, une répartition, vous, au sein de votre DRH, entre les sujets euh, historiques, ce que vous appeliez legacy, paix, compétences, etc., et les autres sujets. Vous avez, en fait, ce que, ce que vient de dire Angelica sur ce sujet, vous, vous l'avez fait depuis quelques années déjà ah oui, quand j'ai quand j'ai installé pour la première fois une direction des ressources humaines au sein de la mutuelle et j'ai essayé de suivre un curseur, je ne suis pas une femme de chiffres, je suis pas fan, mais uh, 60-40, c'est un max. Et, et soit, je l'ai dit, hein, uh, je, je, je, je milite, influence et, et, et construis et veille à des organisations extrêmement déconcentrées et pas seulement que géographiquement. Maintenant, la, fin, à la fin, ça doit être intégré à tout... Dans toutes les politiques de la mutuelle et, euh, et effectivement, euh, euh, la fonction RH, euh, elle doit prioritairement euh, être au soutien du management, au soutien des salariés sur le terrain et majoritairement euh, sur le terrain. C'est-à-dire que, elle, elle est, enfin, je ne veux pas paraphraser ce qui est dit, ce qui est dit elle, elle doit sortir... Euh, euh, de, de, des approches de gardiennes de la legacy, euh, d'éditeurs de, de notes de services numérotées, etc. Enfin, moi, je n'ai jamais eu à souffrir de cette hypertrophie-là. Euh, c'est clair, euh, dans les défis de demain, euh, oui, un autre combat qu'il faut mener, euh, et qui, qui est à mon avis extrêmement destructeur de notions de confiance, c'est cette approche euh, ou managériale, en général en mon supérieur, ou à tâche qui est de dire... Euh, le salarié est responsable d'eux, le de manager est acteur de son développement. Donc, cette, cette, cette idée toujours hein, de l'intuitu personné et de « je suis en capacité ». Tout le monde n'est pas en capacité de se développer tout seul comme ça du jour au lendemain. Donc, cette question de l'attention presque infinitaire, individuelle, du care, on l'appelle comme on veut, est à mon avis absolument cruciale. Et, et si on veut faire évoluer le management et les soutenir, parce que leur job est éminemment, éminemment complexe et en même temps stratégique. Il est stratégique dans le développement de la performance d'une entreprise. Il faut aussi que la fonction RH se transforme. Voilà. Mais un, un, merci beaucoup, je pense que c'est un parfait euh, euh, mot de la fin même si j'aurais adoré continuer de parler avec vous euh, je ne sais pas si, on euh, ne pas avoir d'interaction avec nos, nos, nos viewers comme ils disent sur Twitch mais euh, j'aurais adoré pouvoir en discuter plus longtemps on retient beaucoup de choses et je vous remercie infiniment pour votre participation pour la pertinence et l'intelligence de, de, de vos partages et de vos interventions euh, c'était vraiment passionnant et on va éditer une sorte d'infographie qui reprend les, les meilleurs passages et, et un peu la substantifique moelle de ce que vous avez partagé avec nous. Euh, on va essayer d aussi peut-être de, de publier notre, notre euh, scriber, euh, le travail de notre scriber, scribeuse, euh, Nice Di Tomazo, euh, qui euh, a essayé de prendre tout ça euh, sous, sous la forme d'un dessin. Euh, le replay sera disponible euh, sur... Euh, Olivia, sur LinkedIn, sur notre site Internet, je pense plutôt. Euh, en tout cas, on le publiera sur LinkedIn. Euh, et puis, euh, si vous avez des questions, bah, vous avez euh, le nom de nos, de nos trois intervenants euh, et donc euh, leur compte LinkedIn euh, associé. Euh, nous aussi, on peut répondre à vos questions si jamais il y en a qu'on n'a pas eu le temps d'adresser de, de, aujourd'hui. Euh, voilà. On vous remercie à tous, les, les 70 personnes qui étaient derrière leur écran et qu'on n'a pas pu voir je vous remercie à tous pour votre attention, j'espère que ça vous a plu. Et moi, encore une fois, je vous remercie énormément, Angelica, Caroline, Philippe, c'était passionnant de préparer et de vous entendre aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Passez à tous une très bonne journée. Merci Au beaucoup. Au revoir.